Bonjour à tous, voici vos, votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Si vous voulez me poser des questions, avoir des réponses à vos questions, vous avez deux solutions. Soit vous m'écrivez sur Tipeee, hein, le site de financement participatif Tipeee, ou alors vous m'envoyez un mail et euh, nous nous parlerons au téléphone euh, ou avec moi ou avec Zoé, hein, ça dépend euh, de ce que vous voulez exactement. N'oubliez pas de consulter l'horoscope mensuel du mois d'octobre hein, et aussi de nous rejoindre le mardi soir euh, pour le live. Vous pouvez aussi poser des questions euh, le mardi soir entre 21h et 22h. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux twitter et instagram. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, alors évidemment il y a l'arrivée du soleil en balance, qui va rejoindre, mais enfin il aura du mal, hein, il ne va pas être assez rapide, euh, Mercure et Vénus qui s'y trouvent et qui sont en harmonie l'une et l'autre, euh, en début et en fin de semaine avec Jupiter. Donc euh, voilà, une ambiance extrêmement euh, positive pour vous, pour vos relations avec les autres, pour euh, vos échanges, pour euh, même si vous vous mariez par exemple, vous pourriez vous marier sous une telle euh, conjoncture, ou faire une rencontre, euh, euh, vous installer avec quelqu'un, entamer une vie commune, euh, bon tout ça étant euh, du registre affectif, mais ça peut être aussi, ça peut exister aussi dans le domaine euh, euh, professionnel où vous allez vous associer, travailler en équipe, trouver avec quel quelqu'un avec qui bosser, enfin bref c'est une conjoncture très positive d'une manière générale pour vos relations avec les autres. Essayez s'il vous plaît de prendre un petit peu des qualités de la balance, parce qu'en tant que Bélier, il vous les manque, il vous manque ces qualités de la balance, c'est-à-dire le sens de la mesure, le sens de, du compromis, hein? vous êtes quelqu'un d'entier, donc c'est très possible qu'on vous demande de faire des compromis cette semaine et que le bon aspect de Jupiter aidant, vous vous disiez mais non, je suis le plus fort, euh, je n'ai pas à faire de compromis. Eh bien si Vraiment, je vous le conseille, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'accrocs, euh, si vous voulez obtenir quelque chose, vraiment, il est important que vous essayez en tout cas euh, euh, de, de faire un compromis, de trouver un consensus, euh, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit satisfait, parce que c'est ça qui sera important, c'est que chacun des protagonistes, si vous avez une discussion à mener, si vous avez une affaire à discuter, bon, il faut que chacun reparte content de ce qu'il a obtenu. Il hein. ne faut pas qu'il y ait de mécontents. En période balance, c'est l'équilibre, l'équité, pas forcément l'égalité. Hein mardi et mercredi, vous aurez droit à une jolie lune en Lion. alors elle fera des bons aspects avec toutes les planètes en balance bien évidemment, euh, donc bah, vous serez, bon, peut-être pas sur un petit nuage, mais vous serez très content de vous et vous aurez bien raison parce que euh, vous vous ferez des compliments à vous-même et euh, ma foi, si les autres ne vous en font pas, au moins euh, hein, vous serez euh, euh, fier de vous et ça c'est quand même important parce que euh, c'est ce qui nous maintient finalement euh, en bonne santé hein? quand on passe son temps à se dévaloriser et à, à penser du mal de soi ben ça finit par avoir une influence hein? <musique> taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine oubliez la vierge maintenant elles sont toutes en balance, enfin en tout cas il y en a déjà, il y en a trois, hein? et puis bientôt il y aura mars aussi la semaine prochaine qui va y arriver, donc c'est le signe hein, important de cette semaine et c'est un signe, vous le savez, de consensus, de conciliation, d'équilibre, d'équité, et tout ça doit être mis au service de votre volonté de de pouvoir, de puissance, hein, puisqu'on est dans un secteur de travail euh, et que dans ce secteur de travail, euh, il y a en général le taureau, il aime bien euh, asseoir hein, une forme de pouvoir. Donc euh, là euh, il vous est conseillé, euh, bon, d'être un petit peu, euh, comment dire, plus conciliant, un petit peu plus doux dans votre manière de faire, euh, cela dit, en général, euh, vous préservez parfaitement les apparences, hein, parce que on ne voit euh, du Taureau euh, que son côté gentil, euh, parfois très doux, puis surtout très hédoniste, hein, qui aime la vie euh, sous toutes ses formes. Mais bon, c'est la main de fer dans un gant de velours hein, euh, le Taureau. Donc vous pouvez avoir une volonté de, de, de pouvoir, de puissance sur les gens qui vous entourent et surtout si vous avez une position dominante dans votre travail. Donc il vous est conseillé vraiment de ne pas en abuser cette semaine et tant que les planètes sont en balance parce que euh, bon, disons que vous ne seriez pas en phase du tout avec la conjoncture, si vous n'essayez ne, pas de mettre la pédale douce euh, de ce côté-là. Alors vous allez me dire, il y en a qui sont pas du tout comme ça, c'est vrai! Hein? Euh, il y en a qui sont, euh, enfin certains d'entre vous sont au contraire euh, extrêmement serviables et extrêmement euh, euh, agréables avec les collègues et tout ça. Mais euh, bon, il y a peut-être aussi une volonté de, de vous les attacher de cette manière-là, hein, d'avoir un, un petit pouvoir sur eux. Jeudi après-midi, vendredi, vous serez satisfait avec cette lune en vierge parce que bon, forcément euh, d'abord vous serez bien dans votre peau, vous êtes en accord avec l'image que vous voulez donner de vous-même et il est vrai que les autres vous feront des compliments, ou vous montreront vos... que vous leur plaisez, ils auront des regards admiratifs, ou, des... ou une attitude, vous voyez, qui sera valorisante pour vous. Donc deux excellentes journées! Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon, pratiquement que des bonnes choses, hein, je ne peux pas euh, dire mieux. Euh, la plupart des planètes sont en balance, donc un signe qui est en harmonie avec le vôtre et qui gère votre vie sentimentale, vos rapports avec vos enfants, mais aussi tout ce qui est créativité, récréation, création, vous voyez, donc vous serez particulièrement créatif, ou peut-être que vous vous intéresserez davantage à l'art, aux belles choses, que vous irez voir des expositions, que vous irez au cinéma. Vous euh, voyez, que ce soit l'art qu'il qu vienne de vous, que vous le créez, ou que ce soit l'art que les autres vous proposent, ça vous intéressera cette semaine. Donc euh, bon, je n'ai même pas de conseils à vous donner tellement euh, la vie vous semblera euh, euh, agréable, plus facile, euh, vous vous sentirez bien accepté par les autres. Euh, alors bon, ne faites pas euh, de colère! Hein, par exemple, jeudi ou vendredi quand la lune sera en vierge, vous pourriez être un petit peu mécontent et un Gémeau mécontent, il, il se met parfois en colère! Donc euh, bon, oubliez tout ça pour ne, ne garder que le côté très positif de cette conjoncture euh, balance, et euh, bon, soyez vous-même le plus créatif possible pour, euh, je ne sais pas, euh, distraire vos enfants ou distraire votre chéri, pour l'emmener voir un bon film euh, ou un spectacle même, hein, quelque chose euh, qui se passe dans votre ville ou dans le coin où vous habitez, et euh, qui sera un petit peu un moment exceptionnel. Et, et, et ça crée, ça, c'est pas que ça crée des liens, ça resserre les liens. Hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes avec vos enfants, de voir des belles choses ensemble ou un beau film, hein, ça crée des émo, une émotion collective qui vous rapproche. Deux bonnes journées avec la nouvelle lune, hein, euh, samedi après-midi et dimanche, enfin la nouvelle lune est samedi, et elle est très positive pour vous, pour votre premier décan surtout, qui peut euh, vraiment euh, se mettre en valeur lui-même ou être mis en valeur par les autres. Alors pour quelles raisons? Euh, bon, est-ce qu'il est possible que euh, vous ayez fait quelque chose qui, euh, qui est très bien accueilli hein, par tout le monde, ou alors aussi vous pouvez, euh, si vous êtes une femme, tomber enceinte, accoucher, vous voyez, euh, tout ce domaine que, qui est placé sous le, le mot euh, création. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, toutes les planètes sont passées en balance, donc elles sont, elles occupent votre secteur de la famille, qui gère aussi, on l'a vu la semaine dernière, le passé, et également vos racines, les traditions familiales qui sont les vôtres. Alors on peut se demander s'il n'y aura pas justement un anniversaire cette semaine, une commémoration, si vous n'aurez pas l'occasion de revoir des membres de la famille que vous ne voyez pas souvent, euh, mais tout ça dans une ambiance plutôt agréable, parce que les planètes en balance, euh, euh, parmi elles, il y a Vénus, et que Vénus domine hein, euh, tout ça. Euh, bon, Alors c'est sûr, il y a quelques petits aspects un petit peu dissonants, mais ça va correspondre, vous savez, il n'y a pas une journée sans contrariété, comme il n'y a pas une journée sans bonheur non plus! Hein? Euh, le, le tout étant de, de valoriser ce qui est bon, et puis de se, bah, de se débarrasser hein, de ce qui est moins bon. Essayez hein, de vous débarrasser du négatif, euh, à chaque fois de vous dire bon, c'est pas la peine que je m'attarde là-dessus, allez, je tourne la page, je, je m'intéresse à autre chose, vous voyez? Je dis pas que c'est une question de volonté, mais que c'est une question aussi de sentir, hein, euh, et, et pour ça vous êtes quand même le Cancer très très très euh, intuitif, réceptif, donc euh, c'est une question de sentir qu'est-ce qui va vous faire du bien, faire du bien à, à ceux que vous aimez, et qu'est-ce qui va vous faire du mal, est ce qui vous fait du mal, il faut vous en débarrasser! C'est vraiment euh, la, la période actuelle est euh, dédié souvent à euh, un ménage par rapport au, au passé, même au passé récent, hein, de manière à ouvrir une nouvelle page et à vous dire que vous repartez euh, bon, sur des bonnes bases. Mais, mais pas du. Vous voyez, c'est pas du très important comme avec des planètes lourdes, hein. Ce sont des planètes légères, donc c'est des petits trucs sur lesquels vous allez rebondir. Euh, mais c'est important parce que ça, ça vous donne quand même un, un, ce côté positif dont vous avez besoin pour euh, progresser. Jeudi après-midi, vendredi euh, seront euh, plutôt de bonnes journées avec la lune en Vierge. Donc vous, en tant que Cancer, euh, c'est une lune un peu bavarde, hein, une lune qui vous dit de vous ouvrir, euh, d'écouter vos proches. Euh, euh, vraiment, euh, d'autant plus que vous êtes de ceux qui savent euh, consoler, aider, donner des conseils. Hein? Donc euh, si on a besoin de vous, répondez présent, et je pense que de toute façon vous le ferez, mais euh, il est possible que vous ayez besoin de conseils, vous aussi, il n'y a pas de problème, vous n'aurez qu'à demander, on vous les donnera. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, alors vraiment que des bonnes choses! Hein? Euh, évidemment, la plupart des planètes sont dans le signe ami de la balance qui donc euh, valorise tout ce qui est échange, communication, affaires commerciales, euh, euh, relations avec l'entourage proche, c'est-à-dire les frères et sœurs. Donc il est possible Bon il y a de multiples interprétations à cette conjoncture, ce sont toutes des interprétations positives, il hein, n'y a, a rien de négatif. Euh, vous pouvez euh, voir revoir, rendre visite ou recevoir la visite d'un frère ou d'une sœur. Hein, ça c'est euh, disons que la, le, le secteur 3 où se trouvent les planètes par rapport à vous, c'est il est attribué depuis l'Antiquité, aux frères et sœurs. Hein? Mais bon, on élargit un petit peu maintenant, euh, euh, souvent des amis sont comme des frères ou des sœurs. Hein? Donc euh, c'est ce domaine-là qui, qui sera en avant, mais aussi donc les négociations, tractations, discussions, tout ce qui peut, euh, qui est autour du monde du commerce, euh, des affaires, vous serez en position de de force, je dis pas en position dominante, mais en position de force parce que vous saurez comment prendre les gens. Et si vous ne le savez pas, eh bien prenez-vous un petit peu, mettez-vous un petit peu en recul, accordez-vous du temps pour comprendre la psychologie, pour comprendre ce qu'attendent les gens avec qui vous êtes en, en rapport, hein, vos interlocuteurs. Euh, parce que plus euh, vous leur donnerez euh, ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire la plupart du temps votre attention et, et, et, et le fait que vous les écoutiez dans leurs demandes, bah plus vous leur donnerez ça et plus vous les mettrez dans votre poche, hein, plus vous aurez de facilité à, à négocier ou à conclure même, hein, euh, il peut y avoir, étant donné que Vénus est dans le coup et qu'elle est en bon aspect avec Jupiter, vous pouvez conclure un contrat, un accord, quelque chose dont vous serez quand même très content. Samedi après-midi et dimanche sont des bonnes journées, d'abord c'est la nouvelle lune hein, ce samedi, donc euh, franchement elle donne encore plus d'importance hein, euh, au domaine dont nous venons de parler, et euh, il est très possible en conséquence vous rendiez visite à un frère ou une sœur ou que ce soit lui ou elle qui vous rende visite. Et apparemment tout ça étant dans ce signe de la balance qui est très sentimental, ce sera quelque chose d'agréable pour vous, hein? vous ne serez pas mécontent euh, du tout de la situation, au contraire euh, vous accueillerez euh, cette personne avec plaisir ou vous vous vous déplacerez pour aller le ou la voir avec plaisir également. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, plus aucune planète dans votre signe, elles sont toutes en balance et ma foi elles font des bons aspects, hein, et donc euh, vous n'avez pas à vous en faire. Euh, bon, c'est vrai que c'est un secteur matériel, il parle d'argent, il parle d'acquisition, euh, il parle de hein, euh, parfois d'achat à faire un petit peu utile, hein, donc obligatoire, et ça vous n'aimez pas. Euh, vous n'aimez pas qu'on vous force à dépenser de l'argent. Hein. Et puis alors, vous allez euh, forcément prendre un petit peu de la psychologie de la balance, hein, euh, étant donné que on, on s'imprègne tous hein, du signe qui est euh, en vedette. Donc vous allez hésiter, vous allez hésiter sur tout ce qui est argent, hein, tout ce qui est acquisition. Euh... Bon, et si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous décider, euh, moi à votre place, j'arrête, je, je me laisse quelques jours, deux trois jours euh, où je n'y pense pas, hein, et puis on y revient. Hein? parce que c'est le truc de la Vierge, c'est de prendre un sujet, d'essayer de le de le posséder à fond, et puis si on n'y arrive pas, ben on y revient en permanence. C'est le côté signe de terre qui ne lâche pas prise et vous ne lâcherez pas prise. Je vous le disais la semaine dernière, vous aimez bien aussi obtenir des ristournes, des choses comme ça, donc là même topo, hein, vous ne lâcherez pas prise, vous discuterez et euh, la nouvelle lune de la fin de semaine aidant, je pense que vous euh, ferez affaire euh, euh, ou en tout cas, il euh, y aura matière pour vous à euh, faire affaire. Il n'y euh, a pas tellement d'autres sujets euh, pour vous, les vierges, euh, que celui de l'argent. Quand les planètes sont en balance, donc euh, on en reste là. Lundi et mardi seront plutôt de bonnes journées étant donné que la Lune sera en Cancer hein, et que pour la Vierge c'est un signe amical, donc vous serez peut-être content tout simplement de retrouver vos collègues avec qui vous avez des liens d'amitié, à moins que vous n'ayez des nouvelles euh, bon de, de, de l'un de vos amis que vous n'avez pas vu depuis quelque temps et que vous serez euh, content d'avoir au téléphone, alors donc prenez rendez-vous pour vous voir. Hein. De toute façon ce sera un, un bon moment que vous passerez avec cette personne. Musique balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire! Hein. Le soleil rentre ce lundi dans votre signe, euh, ne fait pas aucune dissonance pour le moment, et terminera la semaine, samedi, avec une nouvelle lune qui ne fait aucune dissonance non plus. Donc vous serez le plus heureux de tous, euh, très probablement, avec Vénus dans votre signe, avec Mercure qui aussi bon vont faire des petites dissonances, mais euh, ça passera rapidement, les planètes sont rapides, hein, donc euh, ce sera quelques heures hein, avec Saturne, où vous serez peut-être un petit peu flottant, euh, non, non, si vous avez une décision à prendre, mais bon! Je veux dire, le, le climat général est bon, euh, le climat général met en avant vos qualités, vos défauts aussi, hein? euh, et euh, bon, c'est la fête! Hein, Puisqu'on va vous souhaiter votre anniversaire, vous allez être en vedette. Euh, donc acceptez le, le fait que c'est vous qui êtes en premier cette semaine et non pas les autres, hein. vous faites toujours passer les autres avant vous. Et bien là, acceptez que les autres vous fassent, vous mettent au premier plan, que vous soyez euh, le roi ou la reine de la semaine, c'est quand même pas désagréable, même si c'est pas dans votre philosophie. Je crois que euh, il faut que vous, vous l'acceptiez et que vous, euh, que vous en profitiez, hein, parce que après tout, le reste du temps, hein, comme je vous le disais, ce n'est pas vous qui êtes au premier plan. Donc euh, c'est le moment euh, et même de prendre conscience de, de, de la différence qu'il peut y avoir entre ces rapports que vous avez avec les autres qui sont souvent très envahissants, et le rapport que vous avez avec vous-même où euh, il ne se passe pas grand chose, hein? vous ne vous appréciez pas à votre juste valeur. Alors préparez-vous quand même à l'entrée de mars dans votre signe la semaine prochaine, hein? parce que euh, là, du coup, euh, vous allez certainement euh, avoir à donner un, un coup de collier. Mardi, mercredi, euh, vous aurez... Euh, vous disposerez d'une jolie lune en lion, euh, et euh, donc euh, de certainement euh, de l'aide de certaines personnes, ou c'est vous hein, qui viendrez en aide à, à certaines personnes, mais Bon, moi je pense plutôt que ce sera le côté festif, le côté amical qui sera au premier plan, et il est possible bah, que vous, on vous fasse une jolie fête pour votre anniversaire, hein pourquoi pas? <musique> Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, euh, les planètes ont migré hein, euh, en balance, donc elles sont dans l'ombre de votre signe, et bon, elles ne s'expriment pas au grand jour. Hein. Alors parfois euh, vous qui êtes, euh, euh, comment dire, euh, qui aimez bien tirer les ficelles dans l'ombre, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas du Scorpion, que c'est euh, quelqu'un qui n'aime pas s'exposer et qui euh, au contraire euh, va rester dans l'ombre, mais qui veut avoir le pouvoir dans l'ombre, et qui veut donc euh, avoir un petit peu une influence, voilà. C'est une personne d'influence. Or donc avec les toutes ces planètes en balance, vous, les, vous allez très certainement avoir euh, une plus grande influence sur les autres, et rien ne peut vous faire plus plaisir bien évidemment. Simplement il faut que vous fassiez attention parce que les planètes, euh, il y en a deux qui vont être en aspect avec Jupiter, donc euh, il y aura une notion un peu d'exagération, donc n'essayez pas trop euh, d'influencer euh, ceux qui vous entourent ou de vouloir tirer les ficelles dans une situation ou une autre, euh, parce que vous n'obtiendriez pas le résultat euh, attendu tout simplement. Hein? Quand il y a de l'excès, il y a un moment ou un autre euh, où euh, la vie vous oblige à, à vous remettre en équilibre, et surtout, surtout en période balance, la balance étant le signe d'équilibre par excellence, qui recherche un équilibre, donc il faut que vous arriviez à trouver un moyen terme entre ce côté très... Euh, hein, euh, J'allais dire on manipule, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, hein? Et le côté, bon, on laisse faire complètement, on laisse tomber, les on laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Il y a d'un côté de la négligence, hein, et, et de l'autre, un une trop grande volonté de, de manier les choses à votre manière. Deux bonnes journées, lundi et, et mardi, avec la Lune en cancer. Euh, donc vous aurez une imagination euh, très débridée, hein, puisqu'on est en période balance. Déjà euh, c'est la 12, et la 12 est un secteur d'imagination et de rêve, euh, et bon, la lune en cancer ça va être pareil. Donc euh, attention à, à garder un petit peu les pieds sur terre, mais bon en même temps ce sera agréable parce que ça vous permettra de vous évader, et euh, bon... Euh, parfois euh, en période balance, le scorpion peut se sentir très, vous voyez, dans un quotidien, ennuyeux, sclérosant, et, et euh, qui n'est pas créatif. Euh, ben, là, avec la Lune en cancer, euh, vous ne manquerez certainement pas de créativité. Musique Sagittaire et Ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine c'est la balance qui domine et c'est que du positif pour vous, sagittaire, puisque c'est un signe ami et qui représente précisément vos amitiés, vos relations, et à la fois vos relations donc amicales, mais aussi les relations professionnelles, les réseaux, enfin vous voyez tout ce qui peut vous aider professionnellement. Hein? Et vous êtes assez euh, fort hein? dans ce domaine, vous savez vous faire de bonnes relations, hein? c'est très important, vous avez compris en tout cas que c'était important et vous faites des efforts, bon après selon votre ascendance ça peut être très différent, hein? mais bon le pur sagittaire est, un, est vraiment une personne euh, euh, de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, hein? d'ouverture sur les autres et vous serez très ouvert aux autres cette semaine. Vous, d'ailleurs, euh, si vous avez des conseils à donner, surtout n'hésitez pas parce qu'ils seront très appréciés. Euh, ce seront des conseils vraiment de bon sens, des conseils euh, euh, qui permettront aux gens euh, euh, d'en faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, de, de positiver. Vous serez tellement euh, positif d'ailleurs avec les bons aspects, euh, que la balance va faire avec jupiter, vous serez tellement positif que vous le communiquerez à, à ceux qui vous entourent et que bon, vous les boosterez, hein, vous serez un vrai, euh, un vrai booster pour euh, ceux qui vous approcheront. Euh, alors en ce qui vous concerne vous, vous tirerez très bien votre épingle du jeu hein, de toute façon parce que vous aurez des idées, vous aurez un objectif peut-être, euh, à atteindre euh, quelque chose, ou alors euh, un projet sur lequel vous vous concentrerez, euh, euh, toujours est-il qu'il n'y euh, aura pas de temps mort, hein? vous serez content de tout et euh, c'est très important pour vous Sagittaire, d'être toujours un petit peu occupé, de ne pas, vous euh, voyez, qu'il n'y ait pas de moment où vous n'avez rien à faire, où vous avez terminé votre travail et vous savez pas quoi faire, dans ce cas-là vous allez faire du sport en général, hein, parce que vous êtes un, un sportif de naissance. Une jolie lune en, en Lyon, mardi et mercredi, euh, vous permettra à miss Sagittaire. Euh, euh, bah de vous changer un peu les idées, de vous envoler, euh, euh, d'avoir des idées euh, qui plairont à tout le monde, je vous l'ai dit c'est une bonne semaine, alors bon si on rajoute la lune en lion, euh, vous avez tous les atouts dans votre poche et vous pourrez même euh, comment dire, euh, obtenir des gratifications, des récompenses euh, sous cette conjoncture. Capricorne et ascendant Capricorne. Dans votre horoscope de cette semaine, euh, le ciel ne fait pas les choses à moitié, la plupart des planètes sont en balance, donc dans votre secteur de carrière, c'est à dire que vous allez accorder de l'importance à ce qui va se passer cette semaine, tout prendra d'ailleurs parfois trop d'importance parce que les planètes vont être en, en aspect avec Jupiter, vous savez Jupiter hein il gonfle, il, il, il, il met de l'expansion un peu partout, donc euh, du trop, je veux dire, hein, du trop plein. Donc vous serez peut-être trop euh, dans, euh, à vous dire ah ça c'est important, euh, euh, mais est-ce que ça, ça n'est pas plus important? Et, et vous risquez de vous stresser un petit peu, ce qui serait dommage. Hein. Non! Ce qui vous est conseillé, c'est de faire ce que vous savez très bien faire de vous-même, Là, là, vous vous laissez un peu déborder, mais en temps normal, vous êtes quelqu'un qui, qui savait très bien organiser votre quotidien, et vous organiser pour traiter euh, vos tâches les unes après les autres, et non pas tout faire en même temps. Euh, là, je ne dis pas que vous allez tout faire en même temps, mais vous vous mettrez un peu la pression quand même, hein, parce que vous aurez l'impression que vous perdez votre temps à faire ceci ou à faire cela, euh, à vous occuper des autres. Euh, non, vous perdez pas votre temps. Hein. De toute façon, euh, bon, à moins que vous n'ayez vraiment pas envie de faire euh, votre travail, qu'il vous ennuie profondément, ce qui m'étonnerait. Bon, ça, ça arrive. Hein. Euh, et que donc le fait de vous intéresser aux autres, de euh, ou même de de les aider à se mettre d'accord entre eux. Bon, ce sera peut-être aussi une mission hein, qu'on vous confiera, de, de, de réconcilier ou de concilier, ou de trouver un consensus avec des personnes, euh, euh, si vous êtes par exemple ou chef de service, ou si euh, euh, c'est de vous euh, dont dépendent euh, dépend ces personnes, hein, euh, donc euh, peut-être que vous aurez à, à trouver un consensus entre elles. Jeudi et vendredi la Lune occupera la Vierge, donc elle sera en bon aspect avec vous, hein, un aspect qui vous permettra de prendre de la distance peut-être, parce que bon comme vous serez très responsabilisé hein, par les planètes en balance, vous prendrez tout au sérieux, tout à cœur, et eh bien la présence de la Lune en Vierge vous permettra de vous détacher un petit peu, de prendre du recul et euh, bon, euh, de voir euh, peut-être, euh, d'avoir une autre perspective sur la situation euh, en général. <musique> verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, franchement la conjoncture elle vous sourit, hein? vous avez peut-être été malmené par elle cet été, mais là maintenant elle vous sourit, toutes les planètes sont en balance, donc, donc dans votre, je vous le disais la semaine dernière, hein, c'était votre signe de joie, d'épanouissement, d'expansion, donc vos affaires vont prendre bonne tournure, euh, votre job peut euh, euh, s'étendre, peut. Euh, vous pouvez euh, avoir plus de prérogatives, on peut vous confier des dossiers plus importants, bon, bien entendu ça dépend de votre activité, mais en tout cas vous aurez une impression d'expansion. Alors, bon, ce que vous avez de mieux à faire c'est d'être réceptif, hein, de laisser les choses venir à vous, et puis bon, s'il y en a trop, vous ferez un tri par la suite, hein. mais je pense pas qu'il y en aura trop, euh, je pense simplement que vous allez pouvoir, surtout premier décan. Euh, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui vous a ennuyé euh, l'été dernier, et... Euh, et euh, positiver, voilà! Vous allez positiver, et si vous sentez que vous ne positivez pas, il faut vous faire un petit effort, hein, euh, parce que plus vous positiverez, plus vous attirerez à vous des ondes positives. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans la vie, on attire euh, le positif quand on est positif, et puis on attire aussi le négatif quand on est négatif, mais bon, je connais peu de Verseau qui soient négatifs, cependant ça arrive, hein? et ça arrive aussi que des situations nous rendent, parce que je suis Verseau, nous rendent négatifs, parce qu'on ne voit tout d'un coup que, que ce qui ne va pas, mais ça n'est pas le cas cette semaine, hein? donc chassez toutes les pensées qui pourraient vous faire euh, dévier de votre route, soyez positif, ne voyez que le bon côté des choses, ce ne sera pas de la naïveté, ce sera au contraire du réalisme euh, et euh, ça vous portera bonheur. Samedi, après-midi et dimanche seront vraiment des bonnes journées, d'abord c'est la nouvelle lune hein, et elle va vous impacter, 1er décan, euh, elle va avoir un effet extrêmement positif sur vous, et vous, vous aurez un effet positif sur les autres, hein. ça va faire... Euh, ça va rebondir. Euh, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Peut-être vous partirez en week-end ou peut-être vous aurez rencontré quelqu'un avec qui vous pourrez aborder des sujets importants, et ça créera des liens, parce qu'il ne faut pas oublier que sentimentalement, le Verseau a besoin euh, d'une relation où, où l'intellect, le cérébral a autant de place que le sentimental ou le physique. Musique poisson Poissons et ascendant Poissons dans votre horoscope de cette semaine, c'est la balance toujours qui domine, et encore plus que la semaine dernière, puisque le soleil euh, est, arrive ce lundi euh, en balance euh, et euh, donne le ton encore plus. Hein. Alors c'est un ton, on l'a vu, euh, c'est votre secteur du travail, hein, la balance du travail quotidien. Je ne dis pas que c'est votre carrière qui est en jeu là, hein. C'est simplement l'organisation de votre vie quotidienne, les horaires, euh, euh, les trajets. Vous voyez le côté pratique finalement de la vie qui est géré par euh, la Balance et qui donc euh, nous dit, euh, nous explique pourquoi vous aimez tellement votre confort. Hein? C'est parce que euh, bon, votre quotidien est géré par Vénus et que la Vénus, euh, elle aime son confort. Donc vous ferez tout pour euh, trouver du confort dans votre organisation quotidienne, euh, pour être, comment dire, vraiment euh, en, en phase avec euh, vos collègues, hein, parce que vous n'aimez pas les conflits non plus, euh, donc euh, tout devrait bien se passer. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas de dissonance qui peut euh, vous faire euh, euh, voir les choses autrement que de manière euh, positive en tout cas dans votre vie quotidienne et dans votre travail. Mon petit conseil, hein, si vous voulez... Euh, disons augmenter euh, d'intensité, monter d'un cran dans votre vie affective, eh bien euh, soyez au petits soins euh, pour celui ou celle que vous aimez ou pour vos enfants, euh, comme vous savez le faire d'ailleurs, hein? puisque vous êtes un signe, les poissons, euh, extrêmement dévoués euh, aux autres. Hein? Pour la plupart, je ne dis pas euh, tout le monde, hein? parce que le, le pur poisson, euh, euh, il n'y en a pas forcément beaucoup, hein? vous êtes tous euh, mélangés à d'autres signes. Mais euh, donc il y a cette notion de dévotion qu'on retrouve hein? quand même chez la plupart des poissons, et donc si vous voulez euh, Améliorer encore vos rapports avec les autres, et eh bien faites preuve de de gentillesse, de douceur, euh, proposez votre aide, proposez même de soigner euh, euh, les personnes qui en auraient besoin. Hein. Lundi et mardi matin seront des bonnes journées, hein. la lune sera en cancer, donc en harmonie avec vous et elle vous valorisera. Je ne sais pas ce que vous ferez, mais vous ferez quelque chose dont vous serez content vous serez content de vous, vous aurez l'impression d'avoir fait du le bien autour de vous, euh, d'avoir materné ou paterné quelqu'un, de l'avoir rassuré, euh, bref, vous aurez toutes les raisons d'être fier de vous et d'être euh, d'être content de votre journée, de vos journées. On, on va se retrouver la semaine prochaine. Hein? Euh, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez et si vous voulez des réponses, encore plus de réponses à vos questions, vous allez euh, vous appeler le 3210, la ligne d'RTL, ou vous allez sur le site rtl.fr ou encore sur celui du Figaro TV Magazine. Bonne semaine à tous.